Je suis aimé tel que je suis. Tu m'épanouis dans la vie. Ta sainteté souveraine. Je suis protégé par ta grâce. Tu me consoles le temps. Jésus nous voulons t'adorer, Jésus nous voulons te chanter Tu es vainqueur, sauveur du monde, dans la joie et l'allégresse Thank mm -hmm. you.